Hey Avant que la vidéo commence, je tiens à vous expliquer le jeu qui n'est pas très évident à comprendre. Premièrement, deux équipes de trois s'affrontent. Pour éliminer l'autre équipe, il y a deux manières de procéder. La première est d'utiliser la compétence des personnages que vous découvrirez au fur et à mesure de la vidéo. La deuxième est de capturer les petits pylônes blancs que vous voyez sur la map. Une fois un pylône blanc capturé, il se transforme en mur de la couleur de votre équipe. Quand vous touchez un mur de la couleur de l'autre équipe, vous mourrez et vous pouvez traverser les vôtres. Vous pouvez aussi réanimer vos amis rien qu'en marchant sur le petit hexagone rouge. Et vous pouvez aussi traverser les murs de l'arène, ce qui vous téléportera à l'opposé. Voilà, sur ce, bonne vidéo. Je... Personnellement, je prends voleur, donc prenez pas voleur parce que c'est nul d'avoir deux personnages de la même Euh, Voleur, c'est lequel En gros, je peux transformer les oh, murs putain, de l'autre équipe rapide. en mon équipe. Bon, je prends ombre, je connais pas, mais. Tu traverses ah, les murs prends... avec ombre. Et Punos, t'as pris Caris wesh. Pourquoi <rire> oh, Regarde, tout personne, on dirait ah, Caris. Oui. Corus Ah, ils ont peur de nous ah, Oh la la Oh, ils sont nuls T'es ma, ah, il, il s'appelle Hugo Oh, GG, les gars C'est bon, c'est ça qu'on veut. Faut prendre le oh okay. Quelqu'un peut me réanimer Attends. Tu vas juste sur moi, ça me ranime. Oh merci, merci, merci. Euh, je suis où, je suis où Je t'aide, je t'aide, je t'aide. Mais toi, t'as foncé dans le mur ouais, <rire> non, Regarde, <rire> je... il... <rire> regarde il comme <rire> regarde <comment> il a foncé. <rire> mais attends, mais mon, mon pouvoir ne s'active pas, hein, les mecs. Attends, bah, le mien aussi. On a gagné Non. Pfff. Mais non J'ai rien compris, le jeu J'ai repris je la le truc le du milieu, j'ai pris le truc du milieu. Oh, ça en a couché deux Oh là là, quand j'ai repris le truc du milieu, ça a couché deux mecs. GG. Mmh. Hypnose essaye de me réanimer Oh GG, magnifique, magnifique cet enfant Non, il l'a mis, il a eu avant moi putain. Merde, putain ça devient tendu Putain c'est compliqué Non parce qu'en vrai, il que faut penser à quand tu prends le mur tu vas de l'autre côté en fait ça qui. Est Par contre, euh... le, le jeu est vraiment très très bien hein. Mais attends gros, il m'a projeté non, le gars Fightox si tu peux Oh Hypnose, Man, il est monstrue, hypnose Non T'inquiète, je t'ai. J'ai transformé celle du milieu. Bien, Ça offre grave un avantage. il l'a prise. Il... Oh, non. Non. Ah, ils sont trop forts. Bien oh bien les gars. <rire> y'a y a, y a un perso qui est vraiment bien, je sais pas, faut qu'on faut qu'on reconnaisse. Celui qui repousse, celui qui repousse et qui électrifie, c'est trop fort. Jarabi Je me sentais dans mon personnage parce que c'est Caris. Ah, oui, d'accord. Oh, allez, j'en ai couché un. Inversion. Oh, bien joué, les gars. Ah, pardon, je pas vu. Couché, mon pote. Oh, la vache, il est fort, lui. Non, non, non, non, non, non, Oh, putain. Eh, on prend cher, mais c'est. C'est mais ils sont bons, ils sont bons, franchement c'est un ils jeu à jouer, bon. c'est drôle Tu il peux a nous réanimer tous les deux en Oh, deux. oh Joli move, bien joué mec Joli move, Pitoc Oulala En fait, faut au milieu, rester au milieu Le milieu, il est important de ouf Euh, moi je peux Ah, louper, loupez ce que j'ai fait Oh les bâtards Oh non <rire> Non, dommage, désolé dommage. Putain, mais ça, tu te déplaces vraiment vite en plus dans le jeu Allez Non, je l'ai pas eu Yes Oh c'est qui qui bouge plus Ah c'est <rire> moi <rire> Mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> Mais Mec, bougé plus. Bon bah je crois qu'on est en grosse victoire là. Ouais. Troisième hypnose. What hypnose, car ils sont forts. Ah oh, merde j'ai pas choisi mon perso. Super ça, bravo hein! Mais tu peux choisir pour après... l'appareil photo hein! Scar de pro, t'as pris la même meuf que moi! Ok, sexy, elle a des tatouages tribales sur la tête! Oh là là, ce swag! Regardez, j'ai. Si on perd, c'est la faute d'Ilu! Ta gueule! Ouais. En attendant, Ilu il vous boit! Mais, laisse tombé la pas merde dans laquelle je suis! Grave. Tiens, toi tu crèves! Calme. Non! GG! Yes on en a ah tous. Je crois qu'on en a tous éliminé un! Hein. là moi je crois pas! T'en as pas éliminé? Non! Ah, on va genre... Euh, le Pythox en a éliminé deux! On a un avantage pour l'instant! Ils rend pas, ils rend pas, ils l'auront pas! Je l'ai eu, quelqu'un okay. peut me revive. Je viens, je viens, je viens moi. Ça peut être le petit fire, hein, mec. Divise, divise, divise, divise, c'est toujours mieux. Diviser pour mieux régner. J'arrive, faut le tuer. Oh, Allez, oui, oui, oui, oui, oui, oui. GG. En plus, j'étais en train de tisser un trait sur. Ah euh, bah, botte. Là, il est tout blanc et hop, il est tout mort. <rire> Putain, mais serait-ce une win Euh, je suis mort, merde, j'ai fait n'importe quoi. On va la win quand même parce que je vais me rattraper, regarde. Hop là Hop J'en ai tué un. Tu veux quoi maintenant J'ai rattrapé On mon truc. Va, et ma, je me suis fait tuer. <rire> Nous deux. Génial. Oh merde bah, bravo, ça, Putain, super. il, il m'a bien niqué, regarde, c'est du timing de ouf. Regarde. Oh. <rire> Mec arrête il m'a pas eu. On filles, dirait que tu meurs. cours comme, oui. comme une tapette hein. Ton perso il court comme une tapette. Mais hein. c'est une femme je crois. Eh <rire> <rire> c'est bien ce qu'on dit, c'est une tapette. <rire> Vous êtes vraiment <rire> horrible. Ouais oh, on est hétérophobe, homophobe. On aime que les on six pas genres. Ah en fait, hein. <rire> oh, ouais il, il court comme si euh, Merde. Ouais, comme s'il si se prenait ah. un mur. Putain pourquoi j'ai dit qu'on gagnait Oh putain ouais, on perd les putain. mecs. Je sais pas où je suis. Ah je suis là. là, là non là. putain. Oh GG mascarde GG oui On a la première on a manche, on a la première manche, c'est GG première manche Ah Hypnose il a se marre On va gagner Hypnose on va gagner alors n'habit pas là un, un mot pour nous encourager Hypnose Merci Merci Hypnose de ton encouragement Oh bien. GG, Mascard T'aimes bien l'âme Ouais j'aime bien On met pas l'inversion hein. okay, ils vont le mettre Oh non Capture, capture le milieu Ouais ouais on m'a entendu un. Hein. Et je t'ai raze aussi. Y'a du beau jeu, y'a du beau jeu. Fitok, c'est bon. Merci, merci. J'ai joué au cul pour te t'as vu Oui, oui. waouh. ouah, Je J'suis mort. Pas compris oh ce non Ah oh oh, oh, merde, compris. putain. Pas vrai, ils avaient tout, ils avaient tout. Hein. Des bons gros rounds. Hein. Regarde là. Euh, c'est bon. mon pied qui s'est fait coup. Oh, oh là là Hypnose, oh, on nous bon, a pas encouragé. Hypnose. Je peux euh, continuer à clash pied là, c'est bon. C'est qui, c'est qui Merde, <rire> c'est Hypnose. C'est Hypnose ça. Mais on l'a entendu genre un bruit sourd. Oh merde. Oh non Oh merde Ça c'est à côté de ça. Merde, comment il est mort, regarde Il tournait autour du truc Regarde là, j'étais pas dessus J'ai pas touché oh. Oh, ok, c'est super Mais quoi Me frère, j'étais déjà couché, tu pouvais pas attendre un peu là Chargez-moi. Mis... Mis, mis, mis... Oh non J'avais mis... Ah oh, merde, on avait perdu 3-0 là, c'est chiant. Je crois que je vais prendre le choc. Allez Bien joué, Allez. Oui, oui Oui, non. oui. Oh. Ok, c'est oui, gagné oui, oui. GG Très bonne partie ça <rire> Il est très bien ce perso hein celui que j'ai Essaye de voler le middle euh, à Faytox wow. Ah t'as bien volé le middle là Ouais c'est les pas le prendre non plus hein Oh s'ils l'ont pris putain yes. C'est bon oui. GG Oh là là, et mon... ce perso est monstrueux hein Oh les Oh cons. non qui a oh, pris un con c'est pas nous hein. ennemi Oh merde Oh putain mais je suis un enculé aussi Oh merde moi aussi Fitoc Fitoc Fitok Fitoc Lucas on peut faire un combo T'es prêt Ouais vas-y Oh merde <rire> On est mort ensemble en Prends le milieu Ouais ils vont être revive, ils vont être revive. Ouais mais on a okay. pris un gros gros gros avantage. Non, en moment ils sont pas été rivives. Allez oui. GG On a gagné là Regardez, oui, a moi. Mais oui on a gagné oh. Putain grosse game hein Très grosse game Ah, Du coup on a la bonne compo. Adieu Edu, euh, hypnose <rire> <rire> <rire> ouais. Ouais. Ouais. <rire> Hypnose ouais. Toi aussi il te faut ta victoire tu peux prendre voleur s'il te plaît hypnose SPARKS VS NITROS BRRRRRR C'est destiné Sparks Genre SPARKS shot. Donc tu penses qu'on va gagner hypnose On est les ah. nitros hein je crois Ouais Voilà Ils sont level 3, bah, bah, bah, 3 et bah, bah, bah. 1 ça va bah, bah, bah. Oh putain t'es une chinoise Mascard, lol C'est vrai Ah t'es aussi euh, lui. Non une... c'est un chinois Ah Ni hao waa waa name waa waa waa waa waa waa waa waa waa waa waa Attention, oh, le bâtard, il nous a tous C'était quoi vol. il a pris le poche changé pour tout le monde. Oh, bien oh non est Mais a lui ouais, ça fait deux fois Ça fait deux <rire> fois qu'on fait cette connerie. hein Oh, on est tous morts dedans. <rire> C'était rigolo. Bon, attendez, venez, on se concentre. Ah, ah, si on putain, faut dommage. pas qu'il le prenne, faut pas qu'il le prenne. Voilà, bon, c'est bon. On l'a eu ouais, ouais, on l'a eu. GG. Mais putain, à chaque fois, il me le vole juste avant moi, je suis deg. Ouais, oh, t'es mal à action, c'était pour me rattraper. Ouais, mais frère, t'as pas vu, mais à un moment j'ai enchaîné 3 kills à la lame. Oui, on en a deux déliminés, deux d'éliminé. Surtout qu'il y en a un qui est au milieu, c'est chiant à. Euh... Je l'ai électrocuté. Oui, Allez. GG, GG le combo, Mascard, GG. Pardon. Oh, gros Et combo à la Mascard, gros gros gros combo. Tu prends le middle à uh, Hypnose Ouais, ouais. GG. Comment ça Poussez Ah, c'est vol. Oh non, putain. Là, c'est très très chaud pour moi, c'est très, très chaud pour moi. Oh oui, t'as eu l'été. Oui, bien joué. GG. Ah oh. là, Ouais, c'était tendu, c'était tendu. Je l'ai j'ai eu à la main. Allez, plus qu'un. Chou, chou, chou. Ah, je suis là. Oh non Ah bah, t'es gagné. Il est vraiment <rire> puissant, mon perso aussi. Moi, j'ai trouvé mon perso, hein, c'est celui-là que je préfère. Allez oh, oh, là, Le doublé plein. Allez, oui. putain, oui! J'aurais pu, pu tuer les deux avec mon, mon sabre. Oh. Fightox, un mot pour oui. nous encourager? Fightox, un mot pour nous encourager! Je vais. Putain. Nice! Mais la dernière fois, il a fait ça, on a perdu. Pouf. Il y en a un, il s'est suicidé au milieu. Ah. Allez hop! Euh, C'est le les gars! Oh, non, je me suis trompé, putain, et le con! Ouais. Ah, moi aussi! <rire> <rire> Allez, tuez! Je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Ah si c'est bon. NON oh NON là. Ridicule. Oh, oh non putain On a fait putain, tellement de beaux moves dans ce, cette manche. Ça va, okay. ça se recharge vite mon truc. Ok nice. Bon. Oh non Oh non merde putain. Hypnose, contre, Hypnose, vole. Vol. Vol tu peux voler. Voilà. Et bien. GG Y'en a un qui est mort. Deux. Deux qui sont morts. Deux qui sont morts. Allez c'est bon Le... GG on a hey gagné Allez pour la dernière game serait... à moi, ça Oh non, c'est pas grâce à ça. Non, non, non. GG, <rire> GG. Putain, grosse game, hein.